Tout le monde, c'est Mehdi. Alors, dernière vidéo aujourd'hui. J'en profite parce que les cartes ont l'air de bien bien sortir aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, euh, je ne peux pas faire des tirages tout le temps parce qu'il y a des jours où ben, euh, voilà, les cartes ne sortent pas. Et puis, il y a des jours où les cartes sortent bien. Hein. Bon, ça dépend comment je suis, de l'air du temps, etc. etc. Hein. Donc, j'en fais pas toutes les cinq minutes. Et puis, je regarde aussi, évidemment, ce qui bouge dans l'actualité parce que j'ai l'impression, sinon, que je me rabâche que je rabâche les mêmes choses. D'ailleurs, c'est vrai, je ressors toujours les mêmes choses. Donc voilà, je ne vais pas vous lasser non plus. Bon, par contre, euh, aujourd'hui, je vais revérifier quand même les histoires de politique obligatoire euh, du Vax, hein, parce qu'on me l'a redemandé je ne sais pas combien de fois. Je vous ai déjà dit, moi, que oui, ça allait se faire. Je pense vraiment que ça va se faire, je vous le dis déjà depuis plusieurs semaines. Mais je vais reposer la question, comme ça vous serez sûr. Et puis on verra comment euh, comment, euh, voilà, comment on va évoluer les choses. Alors, il va-t-il y avoir le Vax obligatoire pour tous les Français On va prendre le jeu Mythos. Voilà. Alors, j'ai une transformation ici et j'ai un choix, une direction à prendre. Donc oui, il y a bien des choses effectivement qui se transforment, donc un changement par rapport à un nouveau choix. Bon. Alors, y il va-t-il y avoir la euh, vaccination... Euh, pardon, la vax obligatoire en France. Enfin, je ne sais attention à ce que je dis. Alors, le cyclope. Polyphème, hein, le cyclope. Hein Vous connaissez l'histoire du lys. Hein bon, il avait été capturé par le cyclope. Bon, qui voulait le dévorer. Ici, toujours notre Stonehenge. Ici, la croix. Alors, ça, c'est le but à atteindre. Hein, la croix du trésor, le but à atteindre. Donc, le but du gouvernement, c'est effectivement le vax obligatoire pour tout le monde. Et ici, la veillée funèbre. Ben, ce serait les conséquences. Enfin, hein, la conséquence. Clair et net, le jeu, il ne ment pas. Hein. Ah, ça, c'est aussi le, le nouvel ordre mondial. Hein, avec le l'œil. Elle est bien, cette carte-là, pour le nom, hein, le nouvel ordre mondial. Euh, elle, est, elle est parfaite. Une carte qui a l'air d'être bienveillante et qui, en fait... Euh, veut dévorer euh, les gens, c'est exactement ça. Là, on a des signes, on ira regarder des signes encore assez obscurs, mais on a des signes. Bon, et sinon, ce que je vous ai dit, c'est vraiment le but à atteindre pour euh, le gouvernement qui veut le vaccin obligatoire pour tout le monde. Hein. Mais alors, euh, bon, il y a une veillée funèbre. Alors, la veillée funèbre, ça veut dire quoi Bah, ben, ça veut dire que, mon avis, ça va se faire. Oui, ça va se faire et ça va conduire euh, à des décès. Ok, alors on va remettre une carte sur chaque hein, pour voir un petit peu si on peut avoir d'autres euh, informations. Mais bon, restez calme, hein, euh, de toute façon ce qu'ils font c'est pas légal donc... Euh Ouais, regardez voir, j'ai bien... Le... En plus, il y a les deux, les deux injections là, qui provoquent la, la mort. Hein. C'est vraiment la carte la plus parlante du jeu, j'ai l'impression. C'est-à-dire que la première injection, ça peut encore aller, mais la deuxième, c'est mortel. Hein. Bon, donc c'est ça. Ici, on a... Alors, encore un signe. Alors, oui, on m'a dit que c'était une comète et pas une étoile filante. Bah, ben, Je ne sais pas exactement. Hein. Ça peut être l'un ou l'autre. En tout cas, c'est quelque chose qui y a dans le ciel donc un signe du ciel et ça veut dire aussi qu'il y a une protection ici voilà donc euh, il, faut, il, faut tenir, il, faut, il faut garder courage voilà il faut garder la foi, il faut garder courage on n'est pas tout seul ici on a encore le soldat les soldats et là on a la soupe bon <rire> je ne fais pas exprès non plus je vous assure que ça sort, que ça sort comme ça ben, la fameuse soupe euh, bah, cette fois je pense que c'est le vax hein. c'est pas une mauvaise carte en soi mais dans le contexte euh, bah, si quand même et là alors ici on a l'armée ou le soldat donc pour moi c'est la contrainte hein. ouais donc il va bien y avoir effectivement euh... il va y avoir ça donc le vax obligatoire oui j'étais en train de penser que c'était aussi la discrimination le fossé hein, le fossé ici entre ceux qui vont le faire et ceux qui vont pas le faire donc ceux qui seront du côté euh, des autorités, on va dire. Et puis ceux qui vont aller de l'autre côté. Hein, ils prennent deux chemins différents. Il y en a un qui va par là, l'autre qui va par là. Voilà, Donc et la surveillance. Bon, bah là, vous l'avez. Alors, euh, on va regarder quand même. Euh, est-ce que ça va durer Voilà, est-ce que ça va durer leur histoire Parce qu'il faut s'attendre à ce que ce soit voté. Là, vous avez compris. Hein. On va mettre trois cartes. Alors, la fameuse clé de barbe bleue. Ok. Ici, on a le danger. C'est bizarre, je trouve les mêmes cartes que la dernière fois. Et là, on a le minotaure. Alors, est-ce que ça va durer Ça ne répond pas à ma question. J'ai le danger pour quelqu'un, là. Alors, je ne sais pas qui c'est. Euh... J'ai le danger ici pour un homme qui dort. Je vous dis, je pense toujours à, à, à Manu, moi. C'est curieux. Qui se met en campagne, là. Et qui va avoir un problème. Il y a quelqu'un qui l'attend, là dans le labyrinthe, là en fait pour moi c'est Manu qui va se mettre en campagne donc il va monter sur son cheval pour parcourir la France par exemple, enfin monter sur son cheval on se comprend hein, ne il va, il va pas monter sur un cheval, mais il va effectivement se mettre en route quoi ouais, ah oui alors je voulais vous dire aussi, la dernière fois j'avais sorti cette carte là sur Manu euh, Je n'avais pas été jusqu'au bout de, de la métaphore, mais c'est une métaphore très intéressante qu'il sortent en barbe bleue parce que vous savez que Barbe Bleue, donc je vous l'avais dit quand même, c'est qu'il avait tué ses épouses et donc il y avait une pièce dans laquelle il ne fallait pas aller parce qu'il y avait le, les cadavres de toutes les, les précédentes épouses qu'il avait tuées. Hein. Vous connaissez évidemment la de Barbe Bleue. Bon. et bien là, ça voudrait dire qu'il y a une pièce dans, dans laquelle il y a des choses qui sont cachées. Hein donc il y a Manu qui cache des choses quelque part. Et le fait qu'il donne la clé à sa jeune épouse, ben, ça veut dire qu'on devrait apprendre des trucs. Alors, je peux pas vous dire quoi. Mais il y a des secrets qui pourraient être révélés en, en ce qui le concerne. C'est à ça que ça me fait penser. En tout cas, lui, il est inconscient du danger. Hein. Les sorcières planent au-dessus de sa tête, les mauvais présages. Hein. C'est la pleine lune. Il est inconscient. Lui, il continue. Hop. Mais alors, attention, parce qu'il y a cette carte-là pour lui. Donc j'ai l'impression que lui, de, de toute façon, je le vois. Euh, voilà, il va arriver à un truc. Voilà, il va tomber au fond du puits. Bon, donc, ça veut dire aussi que cette histoire-là va s'arrêter. Hein, ça va tomber au fond du, au fond du puits, la, la, la vax obligatoire. Alors, s'il vous plaît, gardez votre calme, hein, d'accord Voilà. On va essayer de voir quand même au niveau du temps, parce qu'on me demande toujours au niveau du temps. Euh, mais bon, s'ils veulent mettre ça sur octobre, et de toute façon, moi, je, je vois des événements sur octobre, novembre, décembre. Pff, ce sera de courte durée, quoi. On va demander. Alors... Est-ce que justement l'obligation, euh, combien de temps est-ce qu'elle va durer Si je peux avoir une, une indication de temps, ah, on peut regarder aussi avec le temps aromatique. Ça peut être aussi intéressant au niveau du temps peut-être. Voilà. Tiens, ben, on va sortir ce jeu-là que je n'utilise pas souvent. Donc est-ce que ça va durer longtemps la Vax obligatoire Je ne vais pas regarder la coupe, je vais juste prendre une carte pour la réponse. Le mat. Bon bah écoutez, vous avez la réponse, hein. Confusion et flottement dans les projets. Suite et étourderie. Donc ça veut dire que ça va être brouillon, quoi. Donc ça se fera pas. Hein, le mat, c'est la folie. Hein. Je connais pas trop le tarot, mais enfin ça je connais quand même le mat. Euh, euh, là, il y a une, une espèce de, de, de, de chien qui tire sur le pantalon de, de celui qui prend son bal, son balochon là, qui marche. Donc, confusion et flottement dans les projets. Donc, ça veut dire que c'est un, un projet qui, de toute façon, n'aboutira pas. Point. Enfin, qui n'aboutira pas. Si, il va aboutir, mais il tiendra pas. Il tiendra pas parce que c ça va être mal fait. Inconstance avec le battleur. Alors, on va voir si on peut avoir le battleur après. Ce serait bien. Non, mais on a la force. Donc, ça veut dire que, de toute façon, euh, par la force, ou plutôt grâce à la force... Eh bien, ce, de toute façon, ça va s'arrêter. Voilà. Donc, c'est les contestations. Bon, ben, j'espère vous avoir un petit peu rassuré quand même. Hein. De toute façon, il faut tenir bon. On arrive dans les semaines les plus difficiles où là, il va y avoir la pression à tous les niveaux. Donc, résister. Résister. Voilà. Faut pas, il faut vraiment tenir bon. Il faut continuer de manifester. Et il ne faut pas vraiment euh, accepter... Euh, cette mise sous contrôle, parce qu'une fois qu'on accepte, bah, c'est fini après. On ne sortira pas. Oh, mais Encore une fois, je vous rassure, hein, tout ça, c'est éphémère. Voilà, merci encore de votre attention et puis à bientôt. Au revoir.